Après une campagne militant pour Battant, Angèle Dormois, tête de liste de Entreprendre Ensemble, a été réélu avec près de 378 votes des entrepreneurs et artisans à la tête de la CCI de saint Cette journée a été perturbée par un mouvement de blocage de certaines voies d'accès sur l'île, telles que Sandigrande, Quartier d'Orléans, ce qui a empêché un très grand nombre d'électeurs de se déplacer. Ce pas évident, ça a été évident, c'est une très très longue journée, euh, c'est mon premier ressenti, euh, mais je suis assez satisfaite de du du dépouillement, du nombre de votants. Je suis assez satisfaite parce que euh, connaissant la situation dans laquelle le territoire se trouve, avec des blocages euh, et énormément d'embouteillages à cause des travaux, et il a été quand même assez difficile pour nous euh, de sensibiliser les chefs d'entreprise pour qu'ils se déplacent et qu'ils perdent deux heures dans un embouteillage. Mais la réalité est que euh, c'est la victoire des résilients, c'est la victoire des, de ceux qui ont su braver tous les éléments pour être présents et je le remercie. Je remercie tous ceux qui ont mes amis, euh, tous nos ressortissants, les, les électeurs et bien sûr toi <rire> pour être euh, euh, mobilisé et avoir pu mobiliser le maximum de personnes. Les attentes des entrepreneurs ces sont immenses la nouvelle équipe dirigeante de la CCI est prête à relever le défi. La première chose à faire, je pense, aujourd'hui, c'est là que c'est pas mal de regarder un petit peu les élections, c'est de travailler sur le fichier de la CCI. Nous avons quand même plus de 80% de NPI, c'est-à-dire n'habitent pas à l'adresse indiquée. Ça veut dire que les adresses, il faut, il faut pouvoir les mettre à jour. La deuxième, le deuxième élément, c'est que nous allons travailler sur des, euh, des projets de formation. Euh, toujours être à l'écoute et à proximité avec le chef d'entreprise, c'était ça qui était le plus important. Donc voici en gros les grandes lignes d'ici pour les trois, prochains, les trois prochains mois. Mais nous sommes une nouvelle équipe, donc je laisserai la nouvelle équipe écrire le futur de la CCI avec moi. Franz Ackermann, chef de campagne de la licenciement d'ensemble, pour compte poursuivre son action auprès de la nouvelle équipe. Je, je serais tenté de dire que euh, mon travail, entre guillemets, s'arrête là, sauf que j'ai à cœur... De voir cette équipe réussir, je ne peux pas considérer que euh, c'est juste le temps d'une campagne, ça n'a pas de sens. Lorsqu'on on œuvre de la manière dont je l'ai fait à vos côtés, ça n'a pas de sens. Par contre, c'est vrai que pour moi, il est important euh, après euh, de, de voir dans quelle mesure je peux accompagner, je peux conseiller et je peux soutenir l'action de votre équipe euh, durant ces cinq prochaines années au sein de la CCISM. Euh, en fait on parle de difficultés, il y a déjà de, beaucoup de bonheur à participer donc, aux travaux euh, de cette liste. à savoir que euh, j'ai pris beaucoup de plaisir aussi à travailler avec un certain nombre de personnes et notamment trois Jonas qui faisaient qui fait partie de, de, de cette équipe. et je pense que euh, toutes les personnes qui étaient parmi nous euh, durant ces pratiquement trois- quatre semaines euh, de campagne euh, ont pris énormément de plaisir à, à construire cette équipe. Euh, c'est vrai que euh, ce soir, c'est un petit peu l'issue de cette campagne, avec donc euh, bien entendu la victoire de la liste, c'était attendu, puisqu'en fait on savait euh, qu'étant la seule liste présente à ces élections-là, euh, ce qui montre quand même qu'Angèle Dormois a su rassembler au maximum auprès d'elle, auprès du, à l'égard du projet qu'elle porte, pour les cinq ans à venir, pour l'avenir de la, de la CCI de l'économie saint-martinoise, je pense que nous avons fait un excellent travail et que maintenant, reste aux élus, euh, aux élus de continuer le reste. Une élection réussie selon la présidente, malgré les blocages de route qui empêchent le parfait déroulement de ce scrutin.